Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever. Taïwan va bientôt se faire défoncer. Nous, on est contents de retrouver l'ami GLG. Du high-tech avec des croissants. Un peu de télé, c'est important. Un pouce en l'air pour me supporter. Ça va commencer. Et en plus, on va rigoler. Ton high-tech est enfin débridé. C'est le marabout du JT C'est GLG Bien sûr Bonjour à tous, c'est GLG Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 5 novembre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous pour tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé high-tech, smartphone, film et série télé. Bye, GLG La du petit-déjeuner et toute la journée en replay dis Toi, que si toi tu n'as pas vu venir, moi non plus. <rire> Pourtant, j'ai écrit mon truc, j'ai préparé mon truc. Mais <rire> je pensais pas que ça allait rendre <rire> voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça permettra à chaque fois, peut-être, de faire une petite variation. Euh, voilà, avec un peu d'humour. <rire> Allez, comme toujours, on commence une spéciale casse avec en remerciant nos tipeurs et Sébastien, mais bon, bah, nos tipeurs et Sébastien voilà. pour soutenir l'aventure. Je vous rappelle, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Plus on a de café, plus l'émission, vous m'offrez un café sur Tipeee. 1 hein, ça vous débloque toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Alors, vous un café, c'est un euro, vous êtes tranquille pendant tout le mois de novembre. C'est votre bonne action euh, ou, ou, ou votre cotisation au Marabout, voilà, <rire> ou votre offrande, comme vous le mettez le nom que vous voulez. Café, offrande, euh, tips, voilà. Vous faites un café, vous avez toutes les news 24 h avant tout le monde, vous êtes un peu le Partenaire de l'émission, et on remercie nos derniers tipeurs qui sont Nono le chat, Maggie, Sébastien Paulet, et je crois avoir vu le dernier qui était Cisco. Voilà. Donc merci encore une fois à vous pour vos cafés, ça fait plaisir. Si toi aussi, tu veux rejoindre la liste et cette grande famille et cette grande aventure. Tu trouves que cette intro, elle était incroyable Petit café, par exemple. Voilà. Spéciale dédicace également à ceux qui mettent un pouce en l'air parce que c'était dans l'intro, et en fait, vous pouvez également soutenir l'aventure en mettant un pouce en l'air pour flatter un peu les algorithmes de YouTube, parce que oui. Il ne suffit pas de flatter ton marabout préféré, <rire> il faut flatter aussi YouTube parce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps dans cette, euh, dans cette dimension parallèle, dans cette matrice, dans cette matrice originelle, voilà. Donc vous mettez un pouce en l'air, vous pouvez également mettre un commentaire, ça fait plaisir et ça permet en fait à YouTube de se dire, oh là, il y a des commentaires, il y a des pouces en l'air, cette émission, euh, peut-être qu'elle pourrait, elle pourrait plaire. <rire> non, on a dit, on ne fait pas, on fait pas euh, la chance aux chansons ici. Hein la chance, chance. <rire> ni l'école des fans non on va arrêter là bon allez on commence par les news du jour on commence tout de suite par legeek.tv ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. vous retrouverez toutes mes vidéos sur mes deux chaînes j'ai pas mis la chaîne en anglais dessus parce que je me suis dit on va la laisser un peu en catimini la meuf était très contente hein, m'a écrit, elle me dit j'adore votre vidéo déjà parce qu'elle la comprend c'était en anglais, la vidéo était pas très compliquée, moi je trouvais super courte, je trouvais qu'il manquait beaucoup d'infos, parce que j'étais obligé de cuter, machin, et de faire en fonction de la, de la voix Fiverr, là, et, euh, mais en fait, très bien, très contente et ce format -là plaît euh, dif différemment, mais ce format plaît aussi. Je veux dire, des fois, regarde des vidéos YouTube, voilà, je me dis des fois, quand moi je me dis que c'est de la merde, je me dis il y en a pour eux, à mon avis, euh, ils croient qu'ils font bien. <rire> Bon, le legeek.tv, ma vu mon neuf, ma YouTubeographie, vous retrouvez toutes mes vidéos et tout, surtout mes dernières vidéos Les reviews, les JT du Geek, etc, etc Bon, le sujet pack du jour avec le Poco M4 Pro Alors en fait, pour, euh, une des cerises de je sais plus d'où elle vient, mais enfin bon c'est pas grave M'a contacté la semaine dernière en me disant Oui, euh, on aurait besoin de vous, est-ce que vous pourriez faire un live pour le nouveau Poco le 9 novembre <rire> je vais te dire, c'est un peu comme tout pareil, quand l'affaire est trop belle, c'est que c'est pas une bonne affaire. J'ai dit ah bah ouais, nouveau Poco, en live, oh, ça peut attirer un petit peu d'audience. Voilà. Donc j'ai dit bah oui, mais voilà, quand l'affaire est trop belle, j'ai dit voilà, euh, quelqu'un me dit, je peux pas vous dire, c'est la semaine dernière, on peut pas vous dire et tout, J'ai dit bon, euh, vous me l'envoyez quand Le téléphone C'est tendu là, c'était la semaine dernière, c'était 8 jours, faut quand même que je prépare la review, on me dit euh, en fait on peut pas avoir de simple, faudra juste faire une vidéo avec euh, rien. <rire> Comme on fait pour les petites marques là savez, pour Alors Ulefone, Oukitel On fait une truc de pré-lancement parce qu'il y a un jeu Je veux dire, ça c'est facile Je leur prends un petit billet, vous vous attendez à rien C'est du Oukitel, du machin Il y a des petits jeux, voilà, bon, vous pouvez participer Eux ce qu'ils veulent c'est que vous participiez Mais bon voilà, après ça fera un petit billet rapide Je Mais là ça fait chier, j'ai un Avant le 11 novembre, je suis chargé à mort Moi j'ai une review tous les deux jours qui tombe là pendant tout le mois de novembre j'ai beaucoup de travail, puis après j'ai moi j'aurais bien aimé avoir le téléphone. Je dis, euh, oui mais on n'en a pas. Et le problème c'est que si vous vous rappelez un peu l'histoire, ils m'ont déjà niqué en fait. <rire> voilà, c'est-à-dire que je ne suis plus pucelle du cul maintenant. Ça veut dire qu'ils me l'ont déjà fait le coup de Non mais on n'en a pas, on n'a pas arrivé à en avoir Et puis après, quand il y a l'événement, que les mecs t'écrivent en disant Eh, hey, t'as vu, il y a ce youtubeur en France qu'on a eu un trop bien et tout Voilà, donc ils n'en ont pas pour toi, mais il y en a qui en ont. <rire> Donc j'ai dit non, j'ai dit non, non, s'il n'y a pas de téléphone, je vais pas me faire chier à faire un live le 9. en plus le problème des lives maintenant, c'est que, moi je vous rappelle je suis en Asie, c'est que les lives pour vous c'est entre 17h et 18h, mais comme maintenant on a 6h dans les pattes, ça fait minuit, 1h du matin pour faire un live, avec rien, Alors, je vais pas tenir une demi-heure une heure faire un live, avec un PDF, vous parlez d'un téléphone dont on devait avoir une pseudo-exclusivité nanana pour le lancement et tout, j'ai dit non, je préfère pas faire, j'ai vous m'envoyez le téléphone, je fais, vous ne m'envoyez pas le téléphone, je ne fais pas. Ouais, hein. bon d'accord. Et là, elle m'a réécrit euh, hier, je crois, hier ou avant-hier. Elle me dit, vous êtes sûr que. Je sais pas comment on va me dire en anglais, vous êtes inflexible ces gens. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas changer d'avis Elle me dit, oh, oh, s'il y a besoin, je peux débloquer un peu plus de budget. Donc je peux vous donner plus d'argent. Et en fait, généralement, de, tu sens bien qu'il y, y a une.. Euh, les.. Euh, Comment dire Les Chinois connaissent pas trop Star Wars, mais il y a une phrase qui revient souvent, c'est... Dans ma tête, c'est quand elles arrivent comme ça, qu'elles font « ne voulez pas changer d'avis Vous êtes sûr que c'est euh, Obi-Wan, vous êtes notre dernier espoir » C'est-à-dire que la meuf, elle a écumé tout ce qu'elle a pu, elle n'a rien trouvé, c'est bon, ben voilà, lui, au moins, on le paye, il bosse. <rire> Les gratuits, ça marche pas trop. On le paye, il bosse, et euh, elle est venue, vous êtes sûr qu'on me paye plus non, c'est même pas une question d'argent. J'ai là, c'est bon, ce mois-ci, euh, du boulot, euh, <rire> j'en ai à vous, <rire> plus que je n'en voudrais, tu vois. Et euh, des, vous allez voir, il y a des marques qui vont arriver, là, que, <rire> moi-même, je me dis, ah, enfin, <rire> voilà. Euh, donc, euh, j'ai dit non. Elle me dit, oh, c'est pas grave. J'ai dit non. Soit vous m'envoyez, si vous m'envoyez pas de téléphone ou que vous m'envoyez des produits de merde, c'est pas la peine. Voilà. J'avais déjà dit non. Euh, bon, bon d'accord, je saurai pour la prochaine fois. Voilà, tu le sauras, connasse. Non, mais c'est pas comme ça. Non, mais voilà, c'est après, euh, est-ce que j'ai eu tort, j'ai eu raison Non, après, bon, il faut arrêter. C'est bon, ça va, du boulot, j'en ai. Ça va m'attirer du trafic, machin. On croit toujours à chaque fois que je fais un truc, ça va amener du monde. Ça m'amène jamais, jamais plus. Euh, mon, mon trafic suit une courbe naturelle. Point barre. Bon, on parlera d'une des vidéos qui a bien marché cette semaine, c'est bien choisir sa montre chinoise pour 100 euros. On a comparé une Pagani Design, euh, qui valait 100 et quelques euros, à un mode Seco. Un mode Seco, c'est-à-dire que c'est une montre, euh, généralement, les, vous avez vu, s'il y en a qui suivent mon blog, qui s'appelle lesmagouilles.com, vous allez dessus, on vous explique que les Chinois vendent, vous pouvez acheter le mécanisme Seco, c'est un Timmy euh, NH35, donc c'est du Seco euh, sans le logo, machin et tout. Vous pouvez acheter un cadran, vous pouvez acheter des aiguilles, vous pouvez acheter un coffret, un boîtier, vous pouvez acheter un bracelet. Et après, vous pouvez monter votre montre vous-même. Il y a des vendeurs forcément qui proposent de la monter pour vous. Et on arrive après à, à 100 euros avec quand même un mécanisme Seiko dedans. NH35 automatique, c'est pas de la merdasse quoi. Et euh, voilà. Donc la vidéo a plutôt bien marché. Ça permet un peu de comparer un peu les deux montres. Voilà. Si je te montre ma montre, euh, <rire> tu me montres rien du tout. Voilà. Donc euh, c'était plutôt intéressant. La vidéo a plutôt bien marché. Euh, voilà, je suis assez content. Mon code de vidéo marche bien, c'est bien. On parle des super codes promo à l'Express. l'Express, continue. Apparemment, c'est jusqu'au 11. Mais je me demande s'ils ne vont pas continuer. Ils font des codes promo tous les jours à 9 h Alors, ils ont changé un peu leur format maintenant. C'est que maintenant, on arrive à avoir un fichier, euh, euh, un espèce de tableau où on peut mettre nos liens. Et on a directement toutes les offres du jour. Ça évite de choisir 2-3. C'est pas mal. J'essaie de prendre un jour d'avance. Ça veut dire que déjà aujourd'hui, il y avait déjà le 5. Euh, et ça veut dire que si vous allez sur l'article Vous pouvez déjà voir un petit peu les promos qui sont au jour Le prix du jour, le prix avec la réduction et tout Voilà, Le lien, euh, tout bien tout bien En attendant le 11 si jamais ça vous Alors Aujourd'hui je vais mettre à jour avec les codes de demain Parce que j'en ai déjà Et je mettrai également tous les codes exclusifs qu'on a eu Puisque tout, à savoir que pour le 10 On verra ça avec la montre Redmi Nous on a des codes, pour le 11 on a des codes spécial influenceurs voilà. C'est-à-dire que vous pourrez gratter, en plus des prix de ouf, des petites remises supplémentaires. Voilà. Tout ça, je vous donnerai ça le, la vidéo du 10. Elle sera dans la vidéo du, de la Redmi Watch 2 Lite où je parle de, des codes qui sont euh, uniquement pour les influencers. Et euh, dans la vidéo dédiée à AliExpress, là on parlera de AliExpress, des codes promo exclusifs, on parlera de la sélection de promos, de produits que j'aurais bien aimé m'acheter, que là, en plus, à a pris de ouf, euh, voilà. <rire> comme je, vais, je vais être un peu comme vous, je vais hésiter, même si on m'envoie plein de trucs, on m'envoie pas tout ce que je veux, <rire> malheureusement. Donc, et après, on aura la sélection spécialement pour Cubo, parce que Kubo m'ont fait un mail spécialement avec des codes pour eux, et la sélection Dreamy, avec, pareil, une sélection de produits avec des, des prix euh, plutôt euh, sympathiques et agressifs, encore une fois, voilà. C'est le but de parler de, de tout ça. On parlera du test du robot aspirateur silencieux, le zigmas Spark 980. Un aspirateur qui n'est pas ouf, encore une fois, hein, c'est aussi le but de la vidéo, de faire voir que bon, bah, on ne peut pas gagner à chaque fois. On ne peut pas vendre des trucs incroyables quand ils ne le sont pas. Il est pas mal. L'intérêt, encore une fois, c'est que le moteur est amovible. Est le moteur est dans le bac. C'est-à-dire, comme tu as deux bacs, un bac pour le lavage et un bac pour l'aspiration, quand tu le bac pour l'aspiration, comme le moteur est dans le bac, et bien, quand tu fais le lavage, tu as juste un truc qui ne fait pas de bruit. C'est un petit bruit de, de voiture électrique et tout. C'est assez... Alors, je suis d'accord avec Sigma, où ils m'ont dit, oui, c'est différent par rapport à ce qu'on a déjà testé. Après, est-ce que c'est la meilleure solution, la meilleure technique Je ne sais pas. Est-ce qu'on va recevoir un robot station avec la base, avec l'IDAR, machin, d'une marque qui ressemble un peu à une marque de, de Segway chinois et tout, là Oui, aussi. Elle m'a écrit, euh, elle me dit, oui, très bien, c'est exactement ce qu'on veut c'est très bien. Si t'en veux, t'en auras coquine. Bon, on, par... on parlera un peu des news du jour. Le Redmi K50 commence à teaser de plus en plus après le K40. Alors le K40, il n'est pas sorti il y a longtemps en même temps. Hein mais on a déjà un K50 qui pourrait arriver avec une caméra de 108 millions de pixels et tout. Enfin, sûr, pareil. On est à la surenchère de OnlyFans. Ah mais dis-le pas. Dis-le pas que je suis là-dessus. Euh... Non, là-dessus, c'est pas ni que je regarde ni qu'on me regarde ni l'un ni l'autre. Hein. C'est du spam. Je suis désolé, il n'y a pas d'incidence. De... Donc, on parle de ce Redmi qui a 5 ans. Donc, toujours pareil, on fait tourner un peu la machine à fantasmes. Encore une fois, Redmi étant un peu la petite, <rire> Xiaomi qui veut quand même dire un peu dire là, déjà la en Chine, la petite quoi. Mais bon, après Redmi, quand même la petite de Xiaomi, la petite de la petite. Voilà. La petite, c'est la maîtresse, tu vois, un peu comme ça, quoi. C'est ce que... Quand, quand ma femme était chinoise, elle comprenait mieux les nuances de, de nous. Moi, j'étais encore sur le truc du riz rouge, quoi, tu vois. <rire> Pas du tout. <rire> Pas du tout. Il y avait une autre blague aussi, toi, Comme nous, il y a toujours des petites contre-pétries. Voilà. Euh, donc, on, on fait tourner la machine à rumeur. Ce sera toujours la petite, encore une fois, de... Xiaomi, donc on parle vraiment d'un écran AMOLED, d'une caméra 108 millions de pixels et tout, ce qui coïncide un petit peu avec la news qui est un peu tombée, c'est-à-dire que le euh, Redmi, on, Redmi Note 11, qui aura certainement un petit peu les mêmes technologies, lui nous propose vraiment une caméra 108 millions de pixels, trop bien, trop la classe, mais apparemment dans les premiers résultats, c'est pas ouf, puisque trop de pixels, si vous regardez euh, Fifi, Riri, Loulou sur 01net. Euh, oui et non, ou pourquoi pas, ou vrai ou faux, je crois que c'est vrai ou faux. Et le nombre de pixels ne fait pas tout, c'est parce que vous avez 100 millions de pixels que la photo ça va être bien. Il faut les traiter, il faut capter la lumière, et encore une fois, comme il y a beaucoup de pixels dans un petit capteur, c'est des tout petits pixels, ça prend moins bien la lumière et tout. Et on voit que les premiers résultats avec leur caméra de ouf de 100 millions de pixels, ne sont pas si ouf que ça, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait dire, wow, « Waouh, on a 64, on passe à 108, on a deux fois mieux », non on a un peu moins bien que certains 64, notamment certains séries Samsung. Bon, on a sur le 11 Pro, on a bien évidemment le nouvel écran Samsung AMOLED, donc là on est pas mal. Mais au niveau de la photo, c'est pas ça. Et, et le problème, c'est que dans tous les gros flagships plein de pixels, ça a toujours été comme ça. Le MI 11 Ultra, pareil. Beaucoup, tu sais, moi j'hésitais, beaucoup m'ont dit non, me dit. Euh, avec leurs 108 millions de machins et tout, c'est pas... C'est pas aussi bien qu'on pourrait, voire moins bien que des appareils photos ont moins... Voilà. Et Google leur a prouvé, encore une fois, avec son dernier Google, qu'il n'y a pas besoin de mettre 108 millions de pixels pour défoncer tout le game, quoi. Voilà. Donc, euh, bah, c'est bien, hein, encore une fois. Là, les fabricants se sentent un peu obligés d'aller à la surenchère en disant « Ah, mais avant, il est 64, maintenant, on a du 108. »« Ah, mais avant, on pouvait charger à 30 watts, 60 watts, maintenant, on peut charger à 120 watts. » Alors que les premiers tests de l'année dernière avaient bien prouvé que si le, la marque vous promet que vous pourrez charger à 120 watts, on appelle c'est du 120 watts crête. Et la charge d'un téléphone, c'est un peu comme toi quand tu fais le plein. C'est-à-dire que tu arrives, la bagnole, tu dis, elle est vide. Tu vas à fond sur le machin là, truc. Puis quand ça commence à arriver, tu dis, Oula, ça commence à être plein, tu commences à réduire un peu la cadence, tu n'as pas envie que ça t'éclate à la gueule. Bah les charges... C'est un mauvais jeu de mots. <rire> voilà, hein, j'en ai un peu dégueulasse, en plus. Tu puis l'essence ou le gasoil, voilà. Et bien, avec les téléphones, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il est vide, il oh, y a une montée en crête. Puis selon plus, il ne faut pas lui envoyer 120 watts dans la gueule à la batterie Il hein. faut le temps que ça chauffe et tout. Puis après, au bout d'un moment, ben, le problème, c'est que ça chauffe. C'est que ça chauffe, c'est qu'il faut la refroidir. Quand tu as qui est 120 watts tout le temps, elle chauffe, elle chauffe, elle n'arrive plus à magasiner et euh, ben, elle brûle, elle explose à la gueule, quoi, comme. Euh... Voilà. Donc, euh, bon, bah, encore une fois, c'est des technologies qui sont bien sur le papier, mais sur le terrain, ça apporte rien plus. Quand on, la, on voit depuis deux ans, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de, de trucs vraiment exceptionnels. On parlera quand même du prochain téléphone qui va arriver. Alors oui, c'est un Doogie. Alors, je vous laisserai un peu voir la photo. Tu es en train de te dire, dis donc, on ne l'a jamais vu, ce Doogie bah, Moi non plus. Elle m'a écrit, elle me dit, oh là, on a un nouveau Doogie qui arrive, ça s'appelle le Doogie... Euh, vous savez que j'ai mis la fiche Le Dougie V20. J'avais préparé un truc exprès pour vous dire. Parce que là, j'ai tout noté ce qu'elle ce qu m'a dit. Là, ça va là pas mal. Le Dougie V20. Je dis, ah bon, je connais. Je reste sur Internet. Pff, inconnu au bataillon. Personne n'a parlé. J'ai Dougie V20 pour la review. Je dis, Alors, j'ai envoyez moi les caractéristiques d'abord. Et on verra si on le prend ou pas. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui va être maintenant 100 ou 200 balles, je prends plus. Parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Pour moi, ça n'apporte rien. Un, vous en achetez pas. Parce que vous me c'est de la merde. Et ce pas assez génial. Deux, ça m'apporte pas de trafic ni rien. Trois, alors revente, c'est un truc, ça vaut 100 balles, je veux dire revendre 50 balles, enfin bon, voilà, quoi. C'est passé, passé deux jours pour gagner 50 balles, euh, plus la promotion, tout ça, enfin, c'est vraiment pas intéressant. Donc, tout ce qui va faire moins de 200 balles, je leur dirais, soit vous payez, soit on fait pas. Donc, j'ai envoyé moi le truc et tout, et me dire, on me dit, on n'a pas encore le prix, parce que le téléphone, il existe, euh, pour l'instant, ils ont quelques concepts et tout, et bientôt, je pourrai avoir des samples. Bah, alors, au niveau de caractéristique, caractéristiques, deuxième écran, vous l'aurez vu, deuxième écran à l'arrière avec les notifications. Je suis désolé, mais pour du Doogie, tu te dis wow, « Waouh, il s'est en train de se passer quelque chose là ». C'est-à-dire que même les petits fabricants, avec des phones résistants et tout comme ça, ils commencent à nous mettre un deuxième écran pour les notifications. Ça commence à m'intéresser. Deux, un écran AMOLED. Pas mal, pas mal Encore une fois, un AMOLED, c'est un AMOLED. Même si ce n'est pas un AMOLED de ouf, un écran AMOLED, ça reste un écran AMOLED. Quand tu regardes, tu dis ah ouais, il est lumineux, il est pas mal, c'est joli. quoi. Euh, caméra arrière. Deux caméras intéressantes, bon, une profondeur de champ ça me hein, les couilles, une 64 millions de pixels, encore une fois si c'est une bonne caméra très bien, une caméra avec vision de nuit de 20 millions de pixels, souvent c'est du Sony en plus parce que il a que apparemment qui maîtrise le truc donc à voir. Et au niveau de la mémoire 8 plus 256. Voilà c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas. Si j'avais plus, je vous dirais. Mais pour l'instant, j'ai tout ce que j'ai. Elle ne voulait même pas que je vous montre la photo, mais je la montre pendant le JT en loose day. Hein. Je le mets dans le titre, comment commence Parce que je vais la voir, elle va me l'envoyer. Donc je l'aurai, je ferai des photos Instagram. Voilà. Le but, c'est de teaser un peu. Ce n'est pas de dévoiler le téléphone avant tout le monde. On va attendre qu'un autre site euh, nous sorte un peu le, la news. Puis ils vont certainement reprendre comme nous. Deuxième écran, AMOLED, 64 plus 20, vision de nuit, 8 plus 56. Mais ce qui prouve vraiment que même les fabricants chinois sont en train de passer un cap où. Et bien, leur téléphone n'était pas terrible, mais là, il commence à être intéressant. Il commence à avoir des spécifications qui sont propres au téléphone un peu chinois de Shanzai, comme ça, ou Shanzai Plus, mais avec des trucs qui sont assez intéressants, comme les écrans, la vision de nuit, la caméra 64, un écran AMOLED et tout. Ça peut. Moi, je dis, ça peut. On parlera. Alors, JT Geek, on a JT Geek Shop. Je rappelle, toutes les montres que j'ai, je les mets sur la JT Geek Shop. Et généralement, quand les vidéos sont prêtes, je les mets aussi dans la JT Geek Shop. Par exemple, la montre BB Style. Oui, c'est une putain de copie de la Tudor, hein. on n'est pas d'accord. Il y a une Tudor qui s'appelle Black Bay Steel. Les paganistes sont pas péchés. J'ai pas fait de comparatif sur la vidéo parce que le but c'est pas de taper dedans quoi. Mais si vous sur internet tu dors black bay euh, style, c'est exactement la même. Alors ils en ont fait une comme ça. Elle est, euh... Elle est magnifique cette, télé... cette montre. Elle tombera euh... semaine prochaine hein, la review. Hein. Euh... J'ai un planning de. J'ai un planning de. Je voulais voir un peu. J'ai un planning de. Ça c'est les dates. J'ai les dates à gauche et après j'ai les reviews qui sont prévus sur le côté. Il y a, Il y a... Il y a... Il y a des embouteillages. Là, en ce moment, ça commence à être compliqué. Donc je mets toutes les montres que je teste ou que j'ai et puis après ben, là, si vous les achetez, vous pouvez passer par là, il y a un lien d'affiliation et tout. Moi je vends rien, vous payez le même prix et comme ça moi j'ai une petite commission en tant qu'importeur d'affaires. Les reviews à venir, donc reviews à venir, demain, demain, donc demain, il y aura donc le Ultenic T10. Vous allez voir, les reviews sont en train de changer. Moi, j'ai décidé de maintenant m'amuser. On fait des vues maintenant, on fait des vues. Des partenaires, on en a pff, toutes les marques jusqu'à... Je vous dirais tout à l'heure. Euh, on, on commence à avoir des marques, on commence à avoir beaucoup de partenaires, on commence à avoir beaucoup de récurrences, on commence à avoir des vues, on commence à avoir un peu de nouveaux abonnés. Pas beaucoup par jour, là. On a eu une grosse pointe, là, parce qu'on a fait beaucoup de vidéos. J'en faisais une tous les jours, c'était ouf. Mais on, a, on prend des abonnés tous les jours, donc ça fait plaisir. Donc j'ai décidé, de voilà, il y a de la blague, il y a de la chanson, maintenant, dans les reviews. Voilà, c'est moi, c'est moi, c'est le, le moi que, voilà, comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça en ce moment, je suis heureux, je suis géluron, euh, <rire> un peu concon -con des fois, mais voilà. Bah. Non mais, <rire> voilà, je disais, je, je, je prends ma mon, mon truc, puis je dis au oh, oh, oh, oh, montage... Parce que bon, Nico fait plus tous les montages, malheureusement, parce qu'il a plus le temps, il n'y arrive plus, pépère. Donc euh, je suis encore obligé d'en faire partie. Je, dis, oh là, je laisse tout, je laisse tout, même si... Voilà, si ça peut faire une vidéo un peu sympathique, laisse tout, c'est ça, c'est bien. Après, je pète un câble, pète un câble. Je pète les plombs, mais je pète les plombs. <rire> à Mac Morning, euh, <rire> je tire. <Voilà>. Bon, euh, <rire> Ultonic 10 un robot aspirateur avec la station. Pas mal le produit, pas exceptionnel, mais il est vendu pas cher. Et encore une fois, on a quand même une station de vidange et tout. Un bon produit, vous allez voir, il est beau en blanc nacré tout là, vous serez obligé de dire, allez, ah, et il est beau, faut quand même bien se dire. Ensuite, on aura une vidéo de iv vpn VPN, j'étais pas chaud, mais enfin, en même temps, euh, un billet, c'est un billet, hein. on, dit, oh, on veut tout faire une vidéo, Je... si vous voulez, elles sont pas très compliqué leurs vidéos, ça me prend une, une demi-journée. Entre le script, machin, ça prend une de... L'après-midi, c'est torché, uploadé. Genre, ouais, bien, elle est bien, et tout, voilà. Comment télécharger en streaming, puisque... Alors, dans, le... dans la vidéo, je parlerai des feux de l'amour, puisque c'est la blague. En fait, c'était... Euh... Ne le dis à personne. Non, euh... non raconte ça. ne répète ça à personne de San. Elle était indisponible sur les torrents. Je l'ai trouvé qu'en direct download, mais direct download, en gratuit, c'est un épisode par jour, quoi. Donc, euh... là, avec le VPN, on verra que ça a marché. Alors, j'ai placé les feux de l'amour dedans, parce que c'est quand même beaucoup plus drôle. De placer le streaming sur les chaînes en voilà et le download. Et, et vous allez il y a plein de euh, il y a plein de petites punchlines que j'ai mis comme ça, que j'ai disséminé tout au long de la review, qui devraient beaucoup vous amuser. Quand, quand vous allez les attraper, ça va vous faire sourire. Voilà. Et c'est le plus important. On est là pour rigoler. Hein <rire> euh, la montagne Pagani Design, donc la semaine prochaine, les deux Pagani design, la 007 versus la Black Steel, la Black Bay Steel, deux montres qui sont vraiment incroyables. Euh, ensuite, on aura les montres I et W, que j'ai reçues là. Alors, il m'a pas envoyé la boîte. Il m'a dit oui, pour des raisons de coût, de machin. Euh, je, suis un peu, je suis un peu pince. Elles sont euh, magnifiques, avec du NH35 ou du Miyota dedans. Alors, je vais en faire deux. Euh, ça va être certainement ces deux-là qui sont les, juste les deux plus belles que j'ai. Et après, euh, la semaine d'après, je ferai certainement celle-là avec la euh, Seco Solar. Voilà. Ah, Je vous ai dit, parce que vous ne m'avez peut-être pas suivi sur Instagram, j'ai reçu la nouvelle Seco euh, kinétique premier. Perpétuel, mon pote. Perpétuel, c'est quoi Perpétuel, ça veut dire qu'il y a le, le jour, d'accord Donc, euh, il dit le jour, la date et l'année. Ok, pas mal. Tu dis, oui, mais alors, quel intérêt L'intérêt du perpétuel, ça veut dire que tout ça, c'est en mémoire dans la montre jusqu'en 2100. C'est-à-dire que les mois où il y a 30 jours, le, la, le lendemain, elle passera au premier. Les mois où il y a 31 jours, elle passera le lendemain du coup au premier. Ça ne sera pas 30, 31 et premier sur le charlatan. Et les euh, mois de février où il manque des jours, bim badaboum, pareil, elle le saura parce qu'elle est programmée jusqu'en 2100. Voilà. Donc là, 2100, euh, je serai sec hein, déjà. Il reste 80 ans, j'en ai 43, c'est bon beaucoup... quoi. <rire> Ça sera l'héritage de mon fils. Tiens, mon fils. Je te laisse ça en héritage. Voilà. Donc, je l'ai reçu celle-là. Elle est euh, incroyable. Kinétique, euh, trop magnifique et tout. Et on est en pourparlage du mois prochain. Euh, non, donc ce sera janvier. Ça, là, c'est mo le mois de décembre. On aurait une qui s'appelle. Euh, c'est. En fait, c'est le mouvement kinétique. Ils m'ont envoyé, envoyé un PDF qui est assez compliqué d'ailleurs. J'ai un peu de mal en anglais là. Euh, ils m'ont montré tous les mécanismes. Il y a du 5M, du 7 machin et tout là. Et euh, sur les derniers, il y a la réserve de marche aussi. Voilà. Donc on pourrait avoir celle-là, ce qui permettrait de clôturer un peu toute la gamme de calibre qu'ils ont, les trois grosses gammes. Après, il resterait une gamme où ça serait celle-là, mais avec euh, les phases de lune. Euh, alors c'est un, un mouvement qui est en dessous, mais qui a quand même les phases de lune. Donc, à voir, euh, à voir comment ça se démarre, mais ils aiment bien, ils aiment bien qu'on on dise du bien d'eux, et que j'adore la marque, et que, voilà, et que maintenant, beaucoup vont dire, hey, moi aussi, je veux une Seco comme GLG, quoi, tu vois, je veux une montre, ah bah, Seco, ils ont des trucs trop bien, Kinetic et tout, enfin, voilà, que même si ça se fait plus, Kinetic, mais il en reste encore un peu en stock dans pas mal de boutiques, je rappelle, si vous n'en trouvez pas sur Amazon France, en Kinetic, n'oubliez pas d'aller sur Amazon.com. Là, vous avez l'international, vous serez livré aussi. Voilà. Euh, ensuite, on a la Redmi Watch de Lite. Donc là, la vidéo, elle est dans la boîte, elle est prête. Elle sera à 49 euros. Elle sera à 49,99 TTC. D'accord, livré depuis l'Europe et bien évidemment parce que vous êtes plutôt sympa, je vous ai un petit code promo exclusif de 6 euros. Oui, monsieur. Bah oui, <rire> s'il te plaît. Donc tout le monde va la payer 50 balles et il y a trois cadeaux pour les jusqu'aux 320 premiers. Je crois que les 20 premiers auront un téléphone gratuit. Nico. L'autre Nico, celui de Cannes, tu me regardes, <rire> la dernière fois il s'est battu pour être le Les 20 premiers euros un téléphone, les 120... Si tu fais partie entre les 20 et les 120, tu auras des écouteurs. Et si tu fais partie entre les 120 et 320, tu auras une batterie externe pour 49,99, moins 6 euros. La vidéo tombe le 10 parce que la promo commence le 11 et les tipeurs l'auront le 9. Donc peut-être l'occasion des tipeurs, pour une fois. Arrête de tiper. On aura le Dream V12 Pro euh, en aspirateur aussi, pas mal. Le nouveau aspirateur balai aussi. C'est des cadilles là aussi. Un joli petit billet là. Ah, ils voulaient la vidéo longue. J'ai assez temps. Hein. Dit, ah, long je suis charlé. D'accord. Ils m'ont dit. Ils m'ont envoyé un script. Toujours pareil. Hein, acheter des clés, installer Windows. Euh, la vidéo, je l'ai. Hein. C'est bon. installer Windows. Je sais faire. Et après, il y aura le Arnagar <rire> à ne pas confondre avec le Trafalgar qui est euh, le mec d'en face. Donc euh... celui qui a la blouse comme ça. Euh, Arnaga, un robot aspirateur aussi, je ne sais même pas encore la boîte, ça m'a même pas encore intéressé, pour l'instant je fais euh, d'avance en avance, je euh, suis déjà sur le Redmi Watch, euh, c'est fait, voilà, IV6 euh, c'est fait, Redmi Watch c'est fait, voilà, je prends euh, par ordre chronologique. Et euh, voilà, confirmation, je vais donc <rire> avoir des montres Sigul. Ta Ta Alors, je n'aurais qu'une montre, parce que malheureusement, là le budget, il n'est pas illimité. Hein Alors pour le, avant le Black Friday, j'aurais une montre directement depuis Sigul. On les a chauffées à l'Express en disant, ah, mais moi, je veux absolument travailler avec Sigul, j'adore la marque et tout. Enfin, grosse marque de montre chinoise et tout. Enfin, voilà. J'aimerais bien en avoir une. Alors, j'en avais mis une au début qui était ultra chère, ils n'ont pas voulu à 600 balles. J'ai essayé. <rire> J'ai essayé, bah, faut pas me dire, 600 balles, tu sais, les montres là, 1963, là, tu sais, qu'avait tous les, les aviateurs euh, chinois, là, tu sais, elle était trop belle, j'ai dit, mais c'est une classique, oui, mais là, 600 balles, euh, voilà. Après, donc, il me dit, prenez-en une, elle euh, dit, 300 balles, ça serait mieux en budget. Alors, j'en prends une à moins de 300 balles, pas avec face de lune et tout, elle me dit, oui, mais, euh, j'ai mais dans ce cas-là, ce qu'on pourrait prendre, c'est une montre de notre marque, d'accord qui fait de la montre hommage et qui reprend en hommage la montre à 600 balles. C'est-à-dire qu'ils reprennent le mécanisme dedans, mais bon, c'est un peu comme Pagani. C'est-à-dire que le boîtier, ce n'est pas un boîtier d'origine. La finition va être un peu moins chiadée et tout, mais voilà, on arrive à une montre un peu moins chère. Donc, du coup, elle m'a dit bon, bah, on vous donne une sigule de vraie sigule euh, de chez Sigule euh, voilà, à moins de 200 balles, je crois moins de 150 balles même, très joli, hein. heure, minute, seconde, et, euh, une petite, non, heure, minute et une petite trotteuse de seconde, très jolie, ultra fine, avec le mouvement euh, Sigul, je crois c'est un, un 1709, enfin, tout comme ça, enfin, voilà, super fine, super jolie et tout, euh, bien, et euh, une autre montre d'un autre fabricant, donc qui ne sera pas Sigul, mais qui aura du Sigul Inside, qui permettra de la démonter, et d'avoir une montre hommage, comme une montre à 600 balles, mais pareil, elle ne vaut que 150 balles. Voilà. Mais c'est un petit, tu vois, c'est... Euh, voilà, on est déjà devant la porte de chez Sigul et ils ont déjà ouvert la porte. Voilà. Et ils ont dit, oui, on vous écoute déjà, tu vois. Et je repars avec une montre. Donc, euh, c'est quand même mieux engagé qu'avant où j'aurais fait un mail et j'ai pas de réponse du tout, quoi. Tu vois <rire> Là, c'est quand même... T'as écrit... Peu, on vous appellera, vous n'avez pas mon numéro, non mais on vous rappellera, vous inquiétez pas, on vous trouvera. <rire> Et voilà. Donc là on est euh, pas mal, pas mal. Donc Casio euh, c'est bon, acté quasiment une tous les mois, là. Euh. Euh, Grande Seco euh, c'est trop compliqué puisque en caution il faut... Soit je vais là-bas, à Bangkok, soit en caution il faut quasiment que je donne le prix de la montre, quoi. Parce que c'est des éditions limitées, il n'y en a qu'une tous les deux, trois mois. En... En, je sais plus ou moins, c'est la 299 ou le 229, là, en, en titane et tout là. <rire> ils en ont une de temps en temps. Ils m'ont dit si on vous la donne, genre, ils me la facturaient même peut-être même plus cher que, voilà. Donc bon, voici euh, comme ça. Donc euh, Seco et Sigul, c'est acté. On s'est pas encore payé, hein. Ils me payent pas encore, mais euh, on commence à avoir euh, de la trace voilà. Bon, on parlera de mon site lesmagouilles.com. Alors, je me suis accueilli. Alors, lesmagouilles.com, bon, je suis parti un peu fort avec les, les podcasts et les articles tous les jours. Là, le problème, c'est que j'ai un rythme de sociopathe. Hein. Vous avez mon planning, euh, j'ai euh, 22 reviews ou 23 reviews à faire ce mois-ci. Plus 8, JT du geek. <rire> voilà, hein, je commence à me dire... Je commence à, je commence à regarder... J'ai réinstallé tort, je commence à regarder sur Internet euh, Une drogue, euh, les drogues les plus adaptées à mes symptômes. Et euh, mais hier j'ai quand même fait une, une, une vidéo sur les 5 idées cadeaux pour les fans de montres j'adore trouver des trucs comme ça, je suis tombé en force de recommandations il y a des bracelets de montres euh, comme ça, en forme de, de lunettes, de lunettes de montres un peu comme les, euh, les montres Rolex et tout comme ça il y a des bagues où ils reprennent des mécanismes de montres, Alors, je sais pas s'ils les font exprès en factice, et ils les mettent sur les montres mais ça fait des montres avec le petit mécanisme au dessus qui déchire, enfin les deux premières pas chaud, la troisième là J'étais en train de me dire, waouh, en cuivre et tout comme ça, un peu plus large. J'étais presque en train de me dire, celle-là, elle passerait. Elle passerait, d'accord? Attends. Attends, j'y vais chronologiquement, attends. Et après, j'ai vu celle-là voilà non, celle-là, je me suis dit, bon, ouais. en celle-là, est jolie, avec le truc bleu, ça fire, ça fait un peu mécanisme. Je sais pas, après, j'ai vu celle-là. Voilà. Ça, c'est très... Euh, finalement, c'est très euh, moteur d'avion, ou Iron Man, version... Première version, ou toi, avec le, le truc un peu en acier, avec le petit mécanisme. Celle-là, par contre... Euh... Faut que je reste fort, faut pas que je la commande, mais je sais pas, ça vaut 3 balles, enfin ça vaut pas cher quoi. Celle-là, celle-là, quoi. Vous me direz en commentaire, celle-là, moi je trouve qu'elle déboîte quoi. Et après, une petite bague avec une vraie montre. C'est une petite bague comme ça, il y a une montre dedans et tout, donc ça donne vraiment l'heure et tout. Je trouve ça trop mignon. Tu pourrais l'avoir à la main, dire il est que l'heure, tu es comme si elle est ta montre et tu rates ta bague. Bon, il faut quand même avoir des yeux euh, Voilà, C'est une idée top 5 Et l'article a extrêmement bien marché Puisque les, euh, sur les articles Les top 5 idées cadeaux Les top 5 les meilleurs de trucs euh, Voilà euh, Il fantastique et tout Et euh, bah, ça marche plutôt pas mal Et voilà Parce que moi c'est une produit qui me plaisait bien Et avouez quand même que celle-là euh, En mode métal euh, Ah je sais pas Je sais pas si je vais pas la commander aujourd'hui Avant le 11-11 Avant que les mecs ils soient débordés En plus combien ça vaut D'abord attends, attends, il faut que je trouve la taille de mon doigt <rire> taille de ma bite, je connais, mais taille de mon doigt, c'est vrai que c'est pas le genre de truc, euh, voilà, <rire> tu sais pas. <rire> Surtout la circonférence, c'est compliqué. Euh, 6, 7, 8, 10, j'aurais bien envie de prendre la plus grosse, bien évidemment, mais bon, là, on parle d'une bague, encore une fois, donc euh, non. Euh, ça vaut 3,35€, oui, donc je crois que 3,35€, c'est acté, je vais en prendre une aujourd'hui. Voilà. Et puis je vous dirai quand j'ai reçu. Bon, on parlera de mon podcast. Bien évidemment, tous les JT du Geek sont également disponibles en podcast. Le... Alors, l'article de Les Magouilles hier, je n'ai pas fait en podcast puisque c'était un top 5 des achats avec les photos. Donc, je n'ai pas eu l'idée de le faire. Mais il y a des podcasts qui ont bien marché. Euh... Il y en a un qui a dépassé le... les 100 vues. Voilà. Celui transformé en mode séco en marque de monde chinoise, il a dépassé les 100 vues, euh... enfin les 100 écoutes sur de la pas sur de la longue traîne parce que généralement sur la longue traîne on arrive à peu près à faire 100 écoutes mais sur, de la, euh, sur de la, un temps assez court comme ça j'étais assez étonné ça fait plaisir encore une fois le podcast tout le monde n'est pas podcast hein. il y en a qui en écoutent, il y en a qui n'aiment pas euh, moi j'en écoute pas trop mais en même temps j'en fais <rire> voilà donc euh, ne hein, fais ce que je fais mais fais ce que je dis pas ce que je fais voilà. bon on parlera de, également de mon Instagram mon pseudo j'en pleure j'en chiale les mecs putain mais c'est trop beau ce que je raconte <rire> non pas du tout c'est un peu drôle. Parfois même, il est un peu marrant. <rire> non mais, hein, quand même. Bon. Euh... <rire> N'importe quoi, j'ai j'écris ça ce matin. J'écris ça ce matin, sur la douche, je en train de réfléchir, de préparer mon texte, et tout du high-tech avec des croissants. Voilà, et je dis, il faut que je l'écrive et tout, puis après, je dit, dis, il faut que je fasse, et quand les mecs, ils pensent que c'est fini, que ça part en couille d'un coup, là, voilà, pour vous surprendre. Et si toi aussi, t'as souris, option accomplie, mission accomplie, pouce en l'air et petit tipi alors là c'est le top. Bon, l'article d'hier, la montre Seiko euh, premier, qu'est-ce qu'elle est belle cette montre. Alors beaucoup m'ont dit oui euh... non pas beaucoup un. Un encore, encore, trouve que le bracelet il fait vieux. Alors il fait vieux parce que parce que tu connais rien comme moi. En fait, c'est pas du cuir. Non, c'est les nouveaux cuirs de et moustaches. C'est-à-dire qu'en fait, il est en silicone le bracelet parce que toi tu vois pas tu dis, il est en silicone, et on dirait du cuir Non Il est tout en silicone, et sur le dessus, ils mettent une petite bandelette de cuir. Ce qui lui donne un petit côté euh, cuir et moustache. Ah bah non, là, c'est pas moustache. La cuir cuirée silicone. Hum, mmh, t'aimes ça, hein Ah oh, oui, ah bah dédié. Ah, alors la cuirée silicone, euh, <rire> attention, c'est cuirée moustache, euh, hein on se dit, bah, si mec, il a une moustache, c'est que c'est un garçon. Bah, ah, voilà, on part, il y avait des longs cheveux, on dirait, mais la moustache... Voilà. Que cuir et silicone, t'es en train de te dire, ah, hein, tu m'intéresses. Voilà. Donc le bracelet, il est super confortable, super agréable, anti transpirant. concernant à tous les trucs, je vous dis. Moi, sur ma première tag, j'avais un bracelet en crocodile. C'est joli, tu une blinde, si j'ai voulu le changer. C'est joli et tout, mais le problème, c'est que dès que tu transpires, dès qu'il fait un peu chaud, ou dès que tu vas dans l'eau, bah, ça sent le crocodile, quoi, tu vois. Donc euh, là, le fait de mettre tout en silicone avec une petite bande de cuir, moi, j'ai trouvé celle-là jolie. Il y en avait trois, euh, il y avait une toute blanche, il y en avait une toute en métal aussi, ou noire et tout. Mais voilà, celle-là, noire sur noir, avec les aiguilles, c'est celle qui me plaisait le plus. Encore une fois, j'ai pas eu tout le catalogue, hein, c'est pas... Euh... Je prends celle-là, c'est choisi, euh, non, mais celle-là, elle est trop chère. Il y en avait, je ne sais plus combien, elle faisait 600 ou 700 balles, je crois. J'ai ah, celle-là, là, là Eh bien, non, celle-là, ça l'a pas trop, si on ne pouvait pas plutôt une de cette gamme-là, là Voilà, ça, ça vaut, euh, je ne me rappelle plus, euh, 300, 300 ou 400, un peu plus de 400, balles. mon avis, 400 balles, 400, hors taxe. Malheureusement, je suis désolé. Mais euh, alors, on en trouve partout, hein, sur l'occasion, euh, en oeuvre, On en trouve quand même encore beaucoup de neuves en Asie, hein, en Japon et en Asie, on en trouve encore beaucoup, beaucoup de neuves. Il y a beaucoup de magasins qui ont encore du stock comme ça de montres. Elle est, euh, elle est incroyable. Elle est incroyable, mouvement perpétuel et tout, heure, date, minute, seconde, kinétique et tout, enfin, incroyable. Donc, je vais faire un gros article sur JT Geek. Non, je vais faire un gros article sur les magouilles en expliquant tous les différents types de kinétique Comme ça, je me mettrai les reviews des montres que j'ai déjà testées, moi. Notamment, bah, la dernière, la Néo Classique, plus... Alors, la Solar, elle ne fait pas partie de Solar, puisque euh, c'est celui-là, deux trèfles qui piquent ton cœur. <rire> ben bah, oui, oui, bah, oui, oui, euh, euh, t'es en train de chercher... Euh là, et y de trek qui puissent ton cœur. Putain, mais ça me dit quelque chose. bah oui, vas-y, cherche. Euh, mais voilà, donc la, la Solar, ce sera pour ce mois-ci, et celle-là sera pour le mois de décembre, la montre de Noël, euh, le cadeau idéal, quoi. Je veux dire, Elle est tellement incroyable, en plus kinétique et tout, enfin, voilà. Avec le nouveau mouvement, le 7M ou 7R, quelque chose, enfin, j'ai toujours un peu de mal. Bon, film et séries télé. Alors, je ne vais pas trop parler... J'ai regardé cette semaine... Alors, j'aime bien regarder le mercredi, moi, Ici Japon, Ici Japon Corp, et tout, et... et euh, et euh, donc je joue à la tablette et je regarde ça ça fait un petit fond sonore et tout il y a des fois c'est souvent, au début c'était bien quand il y avait la marque, l'entreprise et tout après c'est devenu un divertissement pour les euh, pour les puceaux je pense, c'est surtout les, les jeunes qui doivent avoir, ça. Ils doivent avoir une grosse audience de, de gamins qui adorent ça et tout et là donc, ils commencent le truc en disant ah ils ont viré, euh... en fait je n'aimais pas trop non plus moi pas trop son humour, un peu trop énervé, tu vois. Je vais pas trop. Puis après, après le problème, c'est vrai que c'est le problème du montage. C'est qu'autant je veux dire, tu as un collègue de travail qui fait une ou deux blagues nulles dans la journée bah sur la journée, ça va. Le problème, c'est quand tu fais tenir en une demi-heure sept jours et que tu les mets à la queue le le, -le bah t'as vite l'impression que les mecs sont soit chelous, soit relou, soit complètement abrutis, quoi. Donc et il y aura la virée et tout. Donc je dis, ah, bah, bien bonne nouvelle. <rire> bonne nouvelle. Voilà. Ah, moi, on a retrouvé quelqu'un, je bonne nouvelle aussi, tu vois, une nouvelle personne qui s'introduit et tout. Puis chelou dès le début. Puis après, bon, voilà, je vais pas vous spoiler le machin, mais bon, au bout d'un moment, tu dis, mais vous, vous êtes des abrutis, les mecs, c'est pas possible, quoi. Alors, je sais pas s'ils vont se taper les trucs, tu de harcèlement au travail et tout, parce que c'est un peu ça, je veux dire, le mec, euh, il en prend plein la gueule, quoi, euh, il se fout de sa gueule et tout, puis après, bon, une fois que au bout de deux, deux, trois scènes, tu dis, mais, ah bah oui, bah oui, voilà, après, tu comprends pourquoi ils font ça, bon, j'aurais des... Quelques, après, j'ai arrêté parce que l'épisode allait l'air très très long, puis après, tu sentais que ça allait être tout le long comme ça, tu vois. On Le harcèle, on le machin, le truc. Euh... Ah, on va lui mettre de... Je suis arrêté quand il met de la chantilly ou de la crème dans, dans ses chaussures et tout. Enfin, tu sais, non, <rire> non, je suis désolé, non. Après, c'est peut-être drôle. Je suis, suis peut-être vieux et con en même temps. C'est peut-être drôle en même temps. Et c'est trop bien de... de faire croire que. Mais non, moi, j'ai pas trouvé ça. Pas trouvé ça drôle, tu vois Je suis désolé. Euh... J'ai plus l'âge. <rire> je suis désolé, je suis vieux et con. Je mange plus. J'ai reçu ma dernière Candy box. Elle oh, était blindée la boîte. Mais bon, voilà, c'est que des machins. Euh tout sec tout ces trucs de riz toi bon c'est ouais non j'ai arrêté l'abonnement ça suffit j'ai essayé ça truc puis je pense que je... je suis bon je reste abonné parce que comme tout le monde mais je regarderai pas à chaque fois là euh... là ça m'a vraiment pas plu dans le domaine de l'entreprise où les mecs tu se posent en tant que Je veux dire c'est des gamins quoi tu sais ils se posent en tant que recruteur oui comment il a CV parce que bah oui, tout le monde va aller au Japon hein. je comprends que les mecs euh... Sont, voilà, et que eux, ils sont là-bas et tout. Donc souvent en soi, il y a des attitudes qui sont un peu. Et normales, puisque moi, ils ont tellement d'audience. Mais l'émission, pas.. Bah, ça m'a sorti par les yeux. C'est insupportable, tu vois, au lieu de faire un truc un peu sympa et tout, non, c'était vraiment. Euh, bon, voilà. Et cette semaine, voilà, pour changer un peu de, <rire> de truc, j'ai découvert Jack Ryan. En fait, j'ai découvert Jack Ryan parce que j'ai vu dans.. C'est euh... pas le journal du geek, c'est. Euh pas Juste geek, non, c'est encore un autre. Il y a un autre truc de geek où il parle des films, séries télé, des Marvel et tout. Il disait qu'il y avait Jack Ryan saison 3 qui allait arriver. et Tout je, dis, ah, je connaissais pas. Puis il dit Voilà, c'est bien, c'est sympa et tout. Je me suis dit Tiens, pourquoi je me ferais pas Jack Ryan Alors, si vous cherchez sur internet euh, saison 1 en français, euh, saison 2 en français, il euh, y a les fichiers complets. Toutes les saisons, il euh, y a huit ou neuf épisodes, je crois. Je commandais, j'avais l'impression que c'était un peu comme Mission Impossible. Le mec de l'action était en fait pas trop du tout. C'est un peu si on doit faire un petit peu un, un parallèle, c'est un peu comme Homeland. Homme c'est il y en a qui ont connu un peu au début. Alors lui, c'était plutôt le mec qui revenait d'Irak et on ne savait pas si c'était un gentil ou un méchant, mais il y avait une enquête, les terroristes et tout. Là, c'est pas mal aussi. Lui, il est un peu analyste, mais bon, il a une histoire de. Il travaille dans l'armée et, euh... et en fait, c'est vachement bien euh, cette histoire-là. C'est super bien fait. Les acteurs sont vachement bons. Euh, c'est prenant, c'est cohérent. Il y a une grosse partie de la saison 1 qui se passe en France. Alors, ça se passe en France, mais fait par des Américains. Je veux dire, en France, quand tu as une station service qui a un gendarme, le gendarme, je veux dire, jamais il sortira son arme. Et jamais il tirera. Là, le mec, premier truc, pas le temps de réagir. Il a déjà dégommé quelqu'un et tout. Et là, non. Enfin, ça, c'est pas les gendarmes de France. Il avait l'habit du gendarme, mais on voyait bien que c'est fait par les Américains. Voilà, L'attitude qu'ils ont par rapport à à la police française, on voit que c'est pas ça hein, en France, euh... <rire> le gendarme, il a un pistolet, je sais pas s'il si marche mais voilà. Et euh ou un taser, mais voilà, il s'attire pas à vue, on c'est pas les américains. <rire> c'est ça. Mais la saison 1 est pas mal, il y a une grosse intrigue et tout. Bien évidemment, c'est après le 11 septembre, les terroristes, le truc, c'est pas mal hein, franchement c'est pas mal, je vous cons... si vous connaissez, vous vous dites, oh, putain, mais tu connaissais pas ça, et je ben bah, non, je suis désolé. Et si vous connaissez pas, franchement, je vous inviterai à regarder, c'est bien, c'est des petits épisodes d'une euh, 40 minutes. Ça passe bien, ça se regarde bien, euh, moi j'ai bien kiffé, voilà, et il y a deux saisons, donc je me finis, je me fais un épisode par jour, comme ça, et je me dis, quand j'ai fini la saison 1, je peux enquiller la saison 2, et puis d'ici là, tu vois, comme je suis pas rapide là, en ce moment, et eh ben, euh, il y aura la saison 3 qui va arriver, et puis voilà quoi, on, on ira voir sur Amazon Torrent euh, ce qu'on peut avoir, voilà. Et voilà, et euh, c'était tout, c'était ma petite découverte, après j'ai rien découvert de... Attends, c'est pas, je voulais changer la, la lumière et ça n'a pas marché. Non je la trouve un peu forte, là. J'ai un petit peu de reflet, euh, là, et si je change... Voilà, ok. Ok. Et ça sera un peu tout, j'ai trop rien regardé cette semaine, si on s'est vu mardi, donc là on est quand même vendredi, donc il n'y avait rien euh, d'exceptionnel depuis là. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, ça a quand même duré 40 minutes, euh, ces conneries, là. <rire> bon, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir l'émission. C'est toujours les mêmes qui le font, mais c'est les meilleurs. C'est la team les plus maraboutés de tous n'oubliez pas également de mettre un petit commentaire si jamais vous pouvez le faire si vous pouvez mettre un tipi, c'est le litchi sur le gâteau bien évidemment et moi je vous donne rendez-vous maintenant euh, mardi pour le prochain JT du Geek de la review demain, Alors, donc il y aura la review samedi, il y aura la review dimanche il y aura la review lundi Attends, j'ai quoi j'ai euh, octobre, non c'est octobre, novembre euh, Ultonic, ça c'est bon IVC VPN, Pagani VS, ok INW, c'est bon, Redmi Watch c'est pas mal, ensuite Dream V12 ok, le, Vidéo AliExpress donc sera seulement bon pour le 10, CDK Deal après on a le Arnaga et après ça va être un peu plus cool avec la Insta, 300, euh, la Insta Go 2 le Red Road V17 le Roborock S7 le, les accessoires batterie chargeur Ugreen, la nouvelle caméra IP Aquara, le steadicam Power Vision et le Blue duo à 30. Voilà, voilà. <rire> voilà, voilà, voilà, voilà. Bon, ben, bah, hein on, va, on, va, on va pas se quitter comme ça. Allez, bonne journée à tous. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et surtout, gardez le moral. À mardi, pouce en l'air, commentaire, petit tipi. Et ça fera l'affaire. Allez, bye bye.